Oui bonjour, et bienvenue dans l'épisode numéro 320 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Soda Star. Soda Star, comme vous le voyez, qui est un... Bah tiens, attendez, bougez pas. Je fais ma vignette sur cette vidéo. Euh... Oui, je me fais pas chier. Soda Star, ça sera sûrement ma vignette. Je sais pas ce que c'est. Donc on est parti, la manette a la l'air de réagir, alors est-ce que j'ai des settings More game, reset, musique, ok, ça sent le jeu, ça sent le mini-jeu, ça sent le jeu qu'on peut trouver sur mobile ça, gros bouton, gros truc Facebook, Twitter, jeu puzzle, étoile, ok, je suis quasiment sûr qu'on le trouve sur mobile, je mettrai pas ma main à couper, 0 sur 27 étoiles, ça veut dire qu'on a ben, tout ça de niveau, je sais pas compter, 3 x 9, 27, voilà, voilà, 9 niveaux, Pff. il est 21h30 et je suis fatigué, mais je vous tourne une vidéo parce que, parce que j'avais envie de jouer, alors que, tu vois, ça c'est le truc de geek ça, on est fatigué, mais on joue quand même, et puis quitte à jouer, autant, euh, ben, découvrir, euh, avec vous, une vidéo. Putain, oui, il est 21h30 je suis fatigué, c'est quoi ce bordel Please to switch to the Saga by co so color. Click to the switch to get the soda sorted by color. Oh non de Dieu dis-moi pas que c'est pas vrai. Le bleu il va là-bas. Le bleu il va là-bas. Le rose il va là-bas. C'est juste ça le jeu Est-ce que vous foutez de moi hein n'allez pas me dire que c'est juste ça quand même bon et ben c'est pas mal on a mis on a mis du soda dans les dans les boîtes Perfect voilà voilà voilà voilà continue Niveau 2, ready. Alors ça c'est jaune. Donc on va le faire s'arrêter là. Ça c'est vert, s'en fout. Enfin c'est marron. Marron. Ça me donne soif tout ça sans déconner. Je me prépare une petite bouteille d'eau quand j'enregistre je, quand mes vidéos que de parler. En même temps c'est normal si je parlais pas ce serait dommage enfin mes collègues de boulot ils seraient d'accord de dire l'inverse mais bon <rire> voilà voilà je me fais un petit peu chier entre nous perfect pour l'instant, je vois pas ce qui est compliqué. Encore Ok, bon bah pour les roses, on va l'arrêter. Pour les bleus, on laisse passer. Il Faut avoir un peu de réflexe, ouais. Il y a eu un petit bug graphique, je sais pas si vous avez vu, mais euh, j'ai fermé après qu'il soit passé, et il est quand même passé dans le truc. Voilà, il y a eu un petit bug là. Là, je pense que vous pouvez faire un petit retour arrière. Le jeu est assez mal fait quand même. Voilà. Ouais, j'ai pas fait un perfect automatiquement. Hein. Voilà. Il y en a un que j'ai raté. Enfin, que le jeu a bugué, hein. j'ai dit que c'est le jeu. Voilà, voilà. Ok, du rouge et du vert, c'est génial. Je suis en train de m'amuser, c'est vraiment un truc de fou. Je pensais qu'il y avait des trucs qui allaient changer. Qu'est-ce qui se passe là C'est quoi ce jeu Il y en aurait peut-être un peu plus à gérer, je sais pas. Genre au moins trois couleurs, tu vois. Puis bon, la musique est toujours la même. Ah, je suis en train de faire des critiques, c'est quoi ce bordel Ouh, j'ai failli, failli pas être super bon quand même, ça je... Genre c'est une chaîne de production qui fabrique des trucs... Euh, des bouteilles de, totalement de couleurs différentes en même temps. Ça n'arrive pas dans la vraie vie, ça. Hein. Perfect. Ok, et si on continue, est-ce qu'à où on va aller dans, la, dans le délire hein? Ah, ça y est, il y en a deux. Je vois pas l'intérêt du deuxième en fait. Ah putain, j'ai fait de la merde. J'ai mis les trucs dans n'importe quoi, n'importe où. Mais je vois pas l'intérêt du deuxième interrupteur. La musique commence sérieusement à me taper sur les nerfs aussi. Ah voilà, on est d'accord, j'ai pas, pas eu mes trois étoiles. ça a recommencé Ah oh non, t'es sérieux Pff, Je me fais chier. J'imagine que vous échiez chier aussi, hein. Si, si vous me fais chier, vous faites chier. Je vois pas comment vous pourriez vous amuser sur ce jeu. J'ai dû cliquer sur refaire le niveau, je pense. Je vais vraiment m'endormir, j'étais déjà un petit peu, tu vois, un petit peu voilà. Et euh, là, ouais non, je pense que je vais pas tarder. Pouf. A complètement plancher. Perfect, évidemment. Continuons. Clicks on gift for special surprise. Click on gift. Alors je peux emmener là si c'est rose et là si c'est bleu les bleus on laisse passer on laisse passer ah là ça devient intéressant il faut cliquer sur les trucs il faut cliquer sur les bombes et tout bien ça c'est bien voilà je préfère ça ça devient un peu plus intéressant ce jeu il commence à y avoir des trucs euh, voilà même si quand même je me fais quand même un peu chier putain j'ai fermé le truc j'ai cliqué sur la bombe et à la place ça a fermé la putain de borne Ça réagit un peu mal quand même le clic du truc. <tousse> Bottle Remain. Continue. Alors, est-ce qu'on a du nouveau Non Il n'y a toujours qu'un seul fucking interrupteur. Le jaune en haut. Et le vert en bas. Le vert en bas, le jaune en haut, le jaune en haut, le jaune en haut, le vert en bas, le jaune en haut, je crois que c'est le dernier level qu'on va faire, le jaune en haut, le vert en bas, le jaune en haut. Le vert en bas, le jaune en haut, on fait exploser la bombe. Le jaune, le jaune. Ouais, je suis vraiment désolé, je sais pas quoi vous dire. Ah, après, euh, j'imagine qu'il y a plein de trucs intéressants, Regardez, hein. il y a plein de monde, ils ont fait plein de monde, locker mais... Ouais, ouais, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, pourquoi pas, voilà, voilà, on va s'arrêter là, parce que je vois pas ce que je pourrais vous dire, allez, attendez, on va pas s'arrêter là, on va faire les deux niveaux qui restent, voir comment ça se détermine dans, le dans la suite, vraiment, avancez si vous voulez, je vais les finir, je vais voir, c'est pas possible qu'on ait fait un jeu aussi mausilleux C'est mal fait graphiquement, il y a plein des bugs, enfin il y a plein des incohérences graphiques, regardez, regardez les liaisons entre les plateformes, des fois c'est mauvais quoi C'est, ça a dû être fait avec les pieds, avec 2-3 trucs graphiques à la con Ah bon, ça doit marcher, hein. il, y bien des gens qui, il y a bien des gens qui doivent l'acheter, regardez. Regardez-moi, hein. je, je prends tout et n'importe quoi, juste pour vous quoi. <rire> je me sacrifie, euh, et je tombe sur des sur des bouses, comme je tombe sur des bons trucs hein, quand même. Mais je tombe quand même pas mal sur des bouses quand même. Je dois le dire quand même, ça arrive assez souvent. Il y en a certaines que j'arrive à éviter, et certaines... Euh, ...que j'évite pas du tout. Ah la bouteille, casse-toi, fils de pute, casse-toi de bouteille de merde. Ah, c'est celle-là qui m'a niqué, mais j'ai quand même mes trois étoiles. Allez, on fait le dernier niveau de la porte numéro 1. Et cette fois-ci, j'ai du jaune, du, du rouge. Et le... Ouais, donc là-haut, ça sert à rien. Le rouge y passe, l'autre y passe pas. Je fais exploser des bombes, c'est sympa. Est-ce que vous voyez là La joie que j'éprouve hein, en faisant cette vidéo quoi. C'est un truc de ouf. Putain, des bombes. C'est une machine à bombes en fait. C'est la machine. Où... Tu fabriques du soda Non, non, de temps en temps il y a des bombes. Je pense que hein, c'est une machine qui serait, qui ferait fureur chez Daesh. Un petit soda, une petite bombe. Un petit soda, une petite bombe. Tranquille. Mort bon, noir, mort bon, noir, c'est cool. Oh putain. Et c'est tendu Oulala là là. J'ai dû aller vite, hein, entre deux clics. Perfect. Et encore Je suis passé dans le deuxième monde. Non, c'est pas vrai. Sans rien dire, sans rien, en me disant voilà. Et c'est pareil. Ah C'est plus dur, il y a trois couleurs. Deux manettes, trois couleurs. Voilà. Vous avez compris le principe du jeu. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et... Et puis voilà. Vous avez compris le principe. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert un jeu qui vous intéresse. C'est des jeux de réflexes. Ça peut être. Je pense que c'est tout con. Bougez pas. Ah bah non. J'allais dire, je vais chercher le nom sur, sur, sur Internet. Mais en fait, j'ai déjà oublié comment il s'appelle. Euh, ouais. Non, ça méritait même pas que je retienne, donc voilà, j'ai bah, oublié. Regardez sur Internet, je, je, je, je suis prêt à parier que ça existe sur mobile ou sur, ta, bah, sur tablette. C'est voilà, c'est, simple, c'est rapide, ça doit être léger. Euh, en tout cas, c'est un peu mal fait. La musique qui est répétitive, ça change pas, donne pas bien envie en tout cas. Je vous donne mon impression. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux jeux. D'autres, de, de, de tous les styles différents, de tous styles, voilà, même rétro. Euh, très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien, et on se dit à plus